Nous avons commencé de voir en ce début d'année 2014 le psaume 119 et nous sommes arrêtés en cours de route mais nous avons ce désir de le reprendre pendant l'été 2014 ce psaume 119 selon la tradition hébraïque ou 118 selon euh, la tradition gréco-latine, selon la Septante, est un, un psaume en fait très particulier et je peux dire unique en son genre. D'abord, il l'est par sa longueur, par sa longueur. Il est en fait composé de 176 versets qui sont répartis en 22 strophes de 8 versets chacune. Et il a cette particularité d'être ce qu'on appelle un « acrostiche alphabétique », c'est-à-dire qu'il est construit selon l'alphabet hébraïque qui est composé de 22 lettres. Donc chaque strophe correspond à une lettre de cet alphabet, et c'est avec cette lettre que commence la première parole des huit versets de la strophe. Donc c'est une construction, on peut dire, littéraire originale, qui est très difficile d'ailleurs, et on peut dire que l'auteur de ce psaume, qui est anonyme, eh bien, a dû avoir beaucoup de courage dans sa démarche. Mais bon, ce, qui ce qui est pour nous le plus important, ce n'est pas tellement euh, la forme, mais c'est la thématique centrale du psaume. C'est un, un chant imposant, solennel. Vous savez que le, le psaume est psalmodié, il n'est pas lu. C'est un champ imposant sur la loi ou la Torah en hébreu du Seigneur. C'est un terme qui d'ailleurs doit être un petit peu explicité parce qu'il est souvent mal compris. Le mot Torah en hébreu signifie enseignement, instruction, directive de vie. Donc la Torah c'est en fait la révélation, elle est parole de Dieu. Qui va interpeller l'homme et bien sûr attend sa réponse d'obéissance confiante à cette parole de Dieu. On peut dire que ce psaume 119 est un psaume entièrement traversé par l'amour pour la parole de Dieu. L'amour pour la parole de Dieu, Dieu qui parle. Vous vous souvenez de ce qu'il est dit dans Deutéronome que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc quand nous disons « parole de Dieu », nous faisons référence à une parole parlée au début. Nous ne faisons pas référence aux saintes écritures, qui sont euh, les lettres écrites, les saintes lettres, les écritures, le rouleau de la loi dont il est parlé, ce n'est pas de cela. Même si euh, le rouleau de la loi rapporte les paroles dites de Dieu. Donc cette loi de Dieu, cette Torah, n'est pas en fait comme souvent on a tendance à le voir un joug, euh, un joug qui est lourd à porter, un joug d'esclavage. Mais en fait, c'est le don de la grâce qui rend libre et qui conduit au bonheur. Et on le voit dans les différents versets. Le verset 16, par exemple, « Je trouve en tes volontés mes délices, je n'oublie pas ta parole. » Ou encore au verset 35, « Guide-moi sur le chemin de tes commandements, car j'ai là tout mon plaisir. » Ou encore au verset 97, « Que j'aime ta loi. » Tout le jour, je la médite. Donc, la loi du Seigneur, sa parole est le centre de la vie du psalmiste et devient aussi notre centre si nous désirons plier devant le Seigneur notre volonté. Euh, nous trouvons dans cette parole le réconfort, l'objet de notre méditation, ce psalmiste dit dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Au verset 11, et ça c'est le secret du bonheur. Ou au verset 69, encore il dit, moi de tout mon cœur, je garde tes préceptes. C'est vrai que nous sommes quelquefois un petit peu décontenancés par les différents termes qui sont employés et... Nous avons cherché à, à comprendre la différence entre les préceptes, les commandements, les ordonnances, etc. Et je pense que nous avons besoin d'approfondir durant cet été tous ces termes afin que nous puissions vraiment euh, entrer dans la profondeur de ce psaume. Euh, ce psaume commence par des béatitudes, des béatitudes c'est-à-dire des bienheureux, bienheureux. Bienheureux. Et on peut dire que les préceptes, les volontés, les commandements, les témoignages, les promesses, les jugements, les ordonnances, etc. Euh, tous ces termes-là sont paroles et lois du Seigneur. Et euh, il nous est demander au travers de cette lecture d'observer, de garder, de comprendre, de connaître, d'aimer, d'aimer, méditer, de vivre toutes ces choses-là. Alors l'alphabet hébreu se retrouve dans ces 22 strophes de ce psaume et euh, en fait nous voyons aussi tout un vocabulaire de confiance à l'égard de Dieu. Euh, dans ce psaume, nous trouverons la louange, l'action de grâce, la confiance, la supplique, la lamentation, mais toujours animée d'une foi certaine que Dieu entend et répond. Euh, toujours, euh, nous avons cette certitude de cette grâce de Dieu, de cette puissance de sa parole. Il y a des versets aussi de souffrance, et ces, ces versets bien, qui sont marqués par la douleur sont ouverts à l'espérance et à la confiance en Dieu en quelque sorte. Verset 25, rends-moi vivant selon ta parole. Verset 83, je n'oublie pas tes volontés, pourtant je suis rendu pareil à une outre qu'on en fume. C'est un cri de douleur. Euh, il est insulté au verset 42, et bien il dit « Je compte sur ta parole. » Donc c'est véritablement un, un psaume d'espérance, un psaume de confiance, un psaume de vie, et non seulement qui est de vie, mais qui est vivifiant. La loi divine est source de vie, et... Ce psalmiste a ce désir de la comprendre, de, de l'observer, d'orienter vers elle tout son tout son être. Euh, de... Il sait qu'il faut la garder sur le cœur. Ça fait référence à ce « Écoute, Israël, chemin Israël, que ces paroles que je te donne aujourd'hui restent sur ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu les leur diras aussi bien. » Quand tu te lèveras, que quand tu t'assieras, aussi bien en étant à la maison qu'en voyage, couché ou debout, tu, tu, verras, tu répéteras ces paroles à tes fils. Hein? Deutéronome euh, 6, euh, versets 4, 4 et 6 et 7. Alors, il y a quelque chose encore de plus que l'on va trouver dans ce psaume, c'est que l'écoute de la voix de Dieu l'écoute de sa parole, les paroles qui sortent de sa bouche, c'est véritablement une rencontre personnelle avec le Seigneur de la vie. C'est véritablement un chemin pour trouver la vie. C'est véritablement Jésus-Christ que nous rencontrons. C'est lui qui, qui dit, mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Euh, nous les entendons au travers de Jésus-Christ, Jésus et Dieu. Donc ce psaume 119, en fait, nous, nous conduit à une, une, une, une rencontre avec le Seigneur. Et nous oriente aussi vers euh, les paroles de Jésus-Christ. Les paroles de Jésus-Christ. Il a dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Le psalmiste ajoute encore quelque chose et qui est assez interpellant. « Ma part, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. » C'est-à-dire que, en quelque sorte, son héritage, hein, euh, ça, ce, qui, ce, qui était, ce qui était dû en quelque sorte dans le peuple d'Israël, chacun avait un héritage, que ce soit un héritage physique, la terre, ou bien un héritage spirituel, les Lévites avaient pour héritage... Avec Dieu pour héritage, hein, nous voyons dans le livre des Nombres, au, au, au chapitre 18, euh, où Dieu va dire à Aaron, le grand souverain sacrificateur, il dit « Tu n'auras point d'héritage dans leur pays, il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux, c'est moi qui serai ta part et ton héritage au milieu des Israélites. » Et le Deutéronome va, va le répéter en Deutéronome 10, aussi euh, chapitre 18, Josué, 13, Ézéchiel 44, c'est moi, il n'y a pas de part pour Lévi, ni d'héritage avec ses frères, c'est le Seigneur qui est son héritage, comme le Seigneur l'Éternel te l'a dit. Nous voyons donc que pour nous qui faisons partie de cette nation sainte, de ce sacerdoce royal, de cette tribu en quelque sorte de Lévi spirituel, et eh bien c'est le Seigneur qui est notre héritage. Et donc le psaume 119 a un, un, un rôle très particulier, ou en tout cas doit avoir, ou devrait avoir un rôle très particulier dans notre vie. C'est le psaume central de la Bible, c'est le plus long, c'est le plus long, c'est le plus long de la Bible. Le Seigneur est ma part, c'est ce que dit ce psalmiste. Son amour pour le Seigneur et pour sa parole l'a conduit à un choix, en fait, radical, d'avoir le Seigneur comme unique bien, c'est son héritage, et de conserver dans son cœur ses paroles comme un, un don, comme, comme un, un bien très précieux, plus précieux que toute possession terrestre. Ma part, Seigneur, je le dis, c'est d'observer tes paroles, au verset 111, il dit « Tes exigences seront mon héritage, la joie de mon cœur. » Voilà le bonheur. Voilà le bonheur du psalmiste et voilà en fait notre bonheur. Toujours, je tombais sur un verset de mon, de mon calendrier et j'ai trouvé que… C'est un verset d'ailleurs que je n'avais jamais vraiment remarqué, qui est dans les proverbes au chapitre 10 et au verset 29. « La voix de l'Éternel. » Et la force pour l'homme intègre, la voie, V-O-I-E, la voie de l'éternel, le chemin de l'éternel est la force pour l'homme intègre. Vous voyez quand quelquefois on manque de force physique, morale, spirituelle, émotive, et eh bien souvenons-nous que marcher dans la voie de l'éternel c'est notre force, mais il y a une condition, c'est l'intégrité. Et là, on rentre directement dans la dimension d'alliance, parce qu'on ne peut pas être en alliance avec le Seigneur sans être dans une dimension d'intégrité avec lui, de loyauté, de fidélité. Et alors, nous sommes appelés, en fait, si nous sommes véritablement des partenaires d'alliance de notre Dieu, appelés à vivre uniquement du Seigneur et de sa parole, sans autre sécurité en l'ayant comme unique bien et comme seule source de vraie vie. Cela peut paraître assez surprenant peut-être pour beaucoup, mais si nous sommes réellement ce, cette nation saint, sainte, ce sacerdoce royal, ce royaume en quelque sorte de prêtre pour le Seigneur, nous sommes dans une dimension spirituelle qui nous appelle à une radicalité de vie, à une radicalité de témoignage, parce que notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. et Jésus-Christ est parole de Dieu, il est, c'est son nom, c'est son nom. Alors, laissons au Seigneur Placé dans notre cœur et c'est ma prière placé dans notre cœur cet amour pour sa parole pas seulement pour les saintes écritures mais pour sa parole cette parole qu'il parle à notre cœur que nous avons à entendre parce que nous sommes des brebis que nous devons écouter pour les appliquer Shema Israël Shema Israël ça veut dire écoute, entend écoute, à « Applique dans ta vie et obéis ». Ça a tous ses sens en hébreu. Donc Dieu veut que nous entendions sa voix, que nous entendions ses paroles, que nous les, appliquons, que nous les appliquions immédiatement dans notre vie, que nous soyons euh, radicaux dans, notre, dans nos foies, notre foi, que nous nous attachions à cette parole qui est une lampe sur notre sentier une lampe pour nos pas une lumière pour notre chemin verset 105, regardez-le afin que nous puissions marcher euh, parmi nos frères sur la terre comme les témoins que Jésus Christ attend de que nous soyons il veut que nous soyons ses témoins jusqu'au bout de la terre. Amen. Vous voyez passer sur votre écran, grâce au téléscripteur, en fait, les premiers versets de ce psaume 119, les huit premiers versets, le, le premier ensemble qui sert d'introduction à, à ce psaume. Et vous avez vu comment, en fait, le bonheur de, de ma vie va avec l'intégrité de ma marche, et va avec la célébration de mon Dieu et là euh, c'est un tout, euh, le bonheur de ma vie, l'intégrité de ma marche avec Dieu en respectant sa volonté, ses désirs, ses préceptes, ses commandements, ce qu'il a révélé dans les saintes écritures comme étant sa volonté pour ma vie, et eh bien ça, cela va me conduire à une louange de sa personne, ça va me conduire à la reconnaissance, ça va me conduire à l'adoration de qui il est. Et parce que justement j'entrerai de plus en plus dans sa présence, puisque dans les louanges, Dieu siège dans les louanges d'Israël, quand je loue le Seigneur, quand je le bénis, quand je proclame sa grandeur, quand je l'adore, il est là, sa présence se manifeste, sa présence est prégnante, et eh bien à ce moment-là, qu'est-ce que je désire Rentrer encore plus loin dans la connaissance de qui il est, de sa volonté, de ses désirs, de son amour. Vous voyez comment en fait, simplement l'obéissance à, à, à la loi de l'Éternel, c'est-à-dire à, à ses paroles d'alliance, et je vais commencer simplement par les dix paroles, les dix paroles qui sont données dans Exode 19. Eh bien, cette loi de l'Éternel, qui est parfaite, c'est la loi royale, c'est une loi de liberté. Et parce que je vais simplement me plier à cette loi, je vais euh, découvrir ce qu'est l'intégrité selon Dieu. Parce que vous savez, on pense souvent être des gens très droits de cœur, très... mais nous ne connaissons pas notre cœur. Et les Écritures disent que notre cœur est trompeur par-dessus tout. Notre cœur naturel est trompeur. Et si nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, dans la lumière de Dieu, nous sommes trompés. Nous vivons dans une illusion dans laquelle Satan cherche d'ailleurs à nous maintenir pour que nous, cro nous croyions nous-mêmes dans une relation juste en Dieu. Et nous, nous ne sommes que dans une illusion. Donc l'importance pour moi, c'est d'être intègre. C'est-à-dire que je suis cohérent en moi-même entre ce que j'ai compris, de, de Dieu, de son désir, de sa volonté, de sa parole, pour l'appliquer dans ma vie, même si je suis limitée, Dieu va me conduire, je vais vivre cette intégrité, je vais donc être bien heureux, je vais donc pouvoir garder la parole de Dieu, je vais pouvoir donc euh, aligner mes voies, pour garder ce que Dieu désire, et gardant ce que Dieu désire, sa présence va se faire beaucoup plus prégnante pour ma vie, je vais rentrer dans ce bonheur, dans la louange, et ça va être une spirale, non pas un cercle, mais une spirale, vous savez la spirale c'est un cercle qui est ouvert et qui monte, c'est une spirale euh, dans la vie, chrétienne, d'ouverture dans la vie chrétienne ça me fait penser à cette épître à la seconde épître de Pierre euh, et je vous renvoie pour que vous le, le voyez vous même seconde épître de Pierre chapitre 1 et vers, à partir du verset 3 et vous allez voir la spirale dont je suis en train de vous parler comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la vertu par lesquelles il nous a donné les très grandes et précieuses promesses afin que, par elles, vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Pour cette même raison aussi, y apportons tout empressement, joignez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience, la piété, et à la piété, l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous serez ou ne serez pas oisif, ni stérile, pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur. Jésus-Christ, car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle et ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses péchés autrefois. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais. Car ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement. Donnez.